Du coup, tous les blitz ne marchent pas contre toutes les formations. Ça, c'est un autre point qui est important. Il y, y a une erreur qu'on fait très fréquemment. Euh, c'est de dessiner ses blitz, c'est de dessiner ses coverage contre une formation unique. Et En fait, souvent, ce qu'on voit, c'est ce qu dessiner contre du coup personnel 21, personnel 20, donc deux running back. Okay là, dans ce cas de figure-là, figure -là, là, on voit que le blitz que je viens de dessiner n'a aucun problème. Okay ça, tout va bien. Okay Maintenant, je vous montre ça contre un 2 par 2 ici. La question c'est qui couvre deux Strong Ok, deux Strong parce qu'on va côté fort et à gauche chez moi, je dessine tous mes schémas comme ça, à côté fort à gauche. J'envoie okay. tous les lundis un article exclusif, j'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter, le lien est dans la description, alors abonne-toi. Du coup, qui couvre ce mec Si ça m'est en train de blitzer, qui couvre ce mec Ok, là maintenant le truc c'est que j'ai 6 gaps à jouer, ok, et maintenant je me retrouve avec 7 mecs dans la boîte. D'accord Et personne pour jouer la verticale de numéro 2. D'accord Parce que là, on joue une cover 3, par exemple, ou une cover 1. Ok Parce que j'ai single eye. Donc, du coup, qui joue ce mec Ok Qui joue ce mec Et donc, du coup, ça, ça a plein de problèmes. Ça a plein de problèmes. Le premier, c'est, par exemple, si on doit jouer une équipe qui joue Redoption RPO. Ok Maintenant, du coup, 2 est dans le tracé. D'accord Sam Blitz qui joue 2. Sam Blitz qui joue 2. Ok Du coup, est-ce que Mike peut jouer 2 Non, Mike n'a pas le leverage. Certes, il n'a plus de gap, mais il n'a pas le leverage de jouer 2. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème, ok Et du coup, nous, on ne veut pas perdre cet équilibre-là. Maintenant, du coup, une solution, ça serait à nouveau de packager le blitz. Et en fait, Sam, du coup, donnerait le blitz à Mike, ok Comme ça, Sam pourrait couvrir numéro 2, garder numéro 2 sur la bubble. On aurait des règles de man-to-man, -man, par exemple, sur RPO, ok Et là, on aurait Mike, du coup, qui viendrait mug ou se déplacer simplement pour pouvoir rusher de l'extérieur. On aurait, on aurait cheat la option, ok De la même manière... D'accord Sauf qu'on est resté sound contre la passe. Donc, d'où l'intérêt de package pas Ok Et là, on voit bien que, du coup, c'est plus... Là, c'est Sam qui blitz depuis tout à l'heure. Ok Sam, Sam, Sam, Sam. Et là, du coup, on a décidé de faire blitzer Mike pour garder l'intégrité de la défense. Ok Alors, Mahamé. Mais... Euh, c'est parce que tu cherches à maintenir ton équipe défensif. Ouais, ouais, dans... ça, c'est dans ma philosophie. C'est propre à moi. Ok Enfin, propre à moi. Il y a plein de coachs qui partagent cette philosophie-là. Comme il y a plein de coachs qui partagent sûrement la tienne qui est, du coup. Euh... Euh, comme tu dis prêt à perdre l'équilibre de la défense euh, contre un grand gain de temps en temps sur le terrain euh, tu peux vivre avec ça c'est un choix euh, et, euh, et du coup ça pose aucun problème et, et tant que tu sais pourquoi et en fait tant que tu vas pas gueuler sur tes joueurs parce que en fait, ton blitz c'était pas ça dès qu'on a pris 50 yards tu vois ça pose aucun problème le truc c'est qu'il faut avoir conscience tu vois, de, de pourquoi tu fais les choses et de comment tu fais les choses mais, euh, mais du coup si c'est conscient et si tu sais pourquoi tu le fais, pff, moi ça ne me pose aucun problème. Moi je préfère avoir du coup euh, une défense qui est, mon point de vue c'est ça, avoir une défense qui est ça euh, dans, dans tous les cas de figure. Et je préfère blitzer euh, euh, en étant safe et du coup avoir par exemple quelques pressions qui vont m'être utiles dans certaines situations. Et, et du coup pour être honnête, euh, je profite de la chance que j'ai cette saison de, de coacher en, en première division. Euh, D'avoir du coup énormément de, de, de possibilités de scouter mes adversaires. Beaucoup de vidéos, il y a, tu vois, tous les matchs sont filmés, etc. En fait, pour être franc, je pense que les, les pressions, ça, ça fait partie de ces choses que j'ajuste au fur et à mesure du temps, tu vois. Genre, ah bah ok, cette semaine, on affronte Tonon, bah Tonon, il joue ça en attaque, mais bah on va jouer telle pression, tel blitz. Et du coup, en fait, c'est des choses qu'on va rentrer comme ça, qui vont nous éviter de surpackager, ok, de rendre les choses trop complexes. Et en fait, du coup, ça, ça va simplifier les choses. Ouais, clairement, il faut avoir confiance et le c'est tout à fait ça, ouais. C'est tout à fait ça. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, je réponds, c'est cool, c'est super intéressant